<rire> oh là là, c'est quoi ça Eh oh hey, il me laisse tous les chiens, eh me laisse tous les chiens les bâtards. C'est quoi ça Attends attends attends, il y a un chien, il fait du du muno. Tu le vois, tu vois Non T'es sérieux, tu le vois là C'est un truc de ouf. Non mais il est ah là. Ouais, tu vois. Non, tu le vois pas Mais si je le vois gros. Là là, lui là qui la là, chute dedans là. Ouais ouais, il C'est quoi là. ça King, regarde, viens voir. C'est quoi il ce est là Clébard ah, il est par terre. Non non non, tu vois pas le ah chien ouais, debout là. Ah ouais, ah ouais. Il est proche le les Il y en a deux. <rire> il y a deux chiens what the fuck What Ah oh ouais. Non mais attends, il est vivant le chien, il bouge et tout et il court de travers. C'est fou. Ah <rire> ouais, je le vois. Mais oui il a l'agonie. La tuerie peut continuer. Est quoi il est, est toujours là. Ouais, il est toujours là, mec. Eh hey mec, c'est fini, chiens, Mais moi je le vois courir, vous vous le voyez quoi Il court aussi, ouais. Sur, sur le côté, il est penché. Ouais. <rire> ouais. Il est penché. Ah non, je le vois pas. On dirait, on dirait, tu sais, les, cou les coureurs euh, ouais. en vélo là, tu sais les, les <rire> tu sais dans l'athlétisme là, les, le truc où ça tourne tout le temps là, avec leur vélo là, tu vois, ils sont toujours penchés comme ça là. <rire> oh, le... What Attends, je veux le chevaucher. Ah mais il y a du sang qui... C'est un corps Oh là là, Il vient de où là Eh je suis perturbé par lui là Lui il est encore là tu ah vas non, dire Ah non ça y est il est parti Il a disparu Il est parti